On a besoin de votre soutien. Vous avez dansé cet été, la nuit, 10 000 personnes à la Galicienne, ici et ailleurs. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons filmé pour lever des fonds publics et privés. Nous avons filmé le dernier événement aux pyramides et nous l'offrons ce soir en avant-première mondiale. Nous avons besoin de votre soutien. Chaque boisson achetée, chaque consigne offerte à l'association, chaque bénévole qui vient nous aider est précieux. Suivez Salsa Mas. Venez voir sur le site internet. Le grand film maintenant qui va être diffusé, le petit film est déjà sur les réseaux sociaux, il est déjà sur le nouveau site internet de Salsa Salsamas. Suivez-nous, likez-nous, rejoignez-nous si vous avez du temps pour nous donner un coup de main. C'est de plus en plus lourd, la logistique est de plus en plus lourde et on doit être nombreux pour pouvoir continuer à faire ces événements. Merci à tous Patrick, est-ce que tu es prêt Alors juste, n'ayez pas peur, la vidéo dure euh, juste deux minutes, hein, donc euh, n'ayez pas peur. Et puis euh, je profite pour vous annoncer que vendredi prochain, on organise aussi une soirée en plein air à, à la place du Marché à Renan, également avec un concert live, avec des animations, avec des cours et des shows. Et le 3 septembre... Euh euh, avec le, le Festival Caramello. Festival Caramello. Voilà, je vous remercie beaucoup. Juste deux minutes. On vous laisse regarder la vidéo. Un grand merci. Oui. et Bonne soirée.